Alors, euh, c'est un grand plaisir, un honneur pour moi de ouvrir cette journée de lancement du réseau de recherche mieux aquitain sur les francophonies francophonéens. Vous êtes au courant du programme. Il y aura des moments euh, divers hein, où nous pourrons effectivement euh, connaître de plus près ce euh, réseau de recherche qui. Euh, on est à sa phase de consolidation après une phase d'avançage qui aura duré deux ans aussi en raison de la, de la pandémie. Et euh, Donc permettez-moi de commencer par remercier euh, l'établissement qui nous accueille, euh, la région euh, Nouvelle-Aquitaine qui nous soutient, qui soutient ce projet et que hier lors de la réunion des réseaux de recherche, euh, néo les 15 réseaux de recherche, je parle sous, la... sous le contrôle de Yael Kousmi, euh, il se trouve effectivement, euh, j'ai posé la question à Gérard Blanchard, que euh, ce dispositif est une création de la région Nouvelle-Aquitaine. Hein il n'y a pas d'équivalent systématique, du moins, dans les autres régions de France. Donc cela nous donne d'autant plus d'enthousiasme pour aller de l'avant et pour réaliser les objectifs, pour atteindre les objectifs. Nous nous sommes donnés. Donc un grand merci à la Région Nouvelle-Aquitaine, à ses représentants qui sont, qui sont là, notamment à Gérard Blanchard, vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'enseignement supérieur, un collègue aussi, ce qui fait plaisir, hein, cette passerelle entre université et euh, sphère des élus et des, des politiques publiques. Et, euh, et je, je passerai tout de suite la parole aux collègues qui vont intervenir pour les allocutions institutionnelles. Mais avant, permettez-moi de remercier euh, Yael Kouzmin hein, qui euh, nous accompagne dans la mise en place de ce dispositif. Nous avons appris aussi que euh, le réseau francophonéen est parmi les 15 réseaux régionaux de recherche parmi les 4 qui sont en phase de consolidation. Ce qui veut dire aussi que nous sommes en train aussi de défricher le terrain. Et donc, merci aussi au personnel euh, de toutes les universités impliquées, mais particulièrement de l'Université Bordeaux-Montaine, évidemment, qui est bien représentée ici euh, à tous les étages, hein, euh, parce que nous avons besoin d'expertise administrative, euh, technique, euh, à tous les niveaux pour la mise en place de ce dispositif. Je remercie Oumou euh, d'aimer Tardieu. Euh, qui est là, que vous connaissez, et tout à l'heure, on va parler aussi de, du comité opérationnel, mais est tout à fait incontournable, est notre chargé de projet, euh, qui n'est intervenu qu'à partir du mois de janvier, mais qui est devenu tout de suite euh, la chef de la maison. <rire> tout à fait, donc on a pu apprécier euh, son efficacité. Accompagné depuis un mois de d'Azimatou Ouédrago, qui est quelque part là, qui assure la communication. Vous savez qu'aujourd'hui, plus que jamais, la communication, elle est là. est indispensable pour faire vivre euh, nos activités, pour les faire rayonner, d'autant plus qu'il euh, y a énormément d'activités hein, à tous les niveaux. Et donc, pour visibiliser ce que nous faisons, il est indispensable de bien communiquer. On verra tout, tout à l'heure le site Internet du, du réseau. Et, euh, et je passe évidemment... Euh, je fais l'économie des, des remerciements de, de tous les autres, parce que la liste est trop longue et le temps est court, n'est-ce pas yeah. Bon, très bien. Alors, je passerai euh, aux, aux allocutions. Alors, j'ai le plaisir aussi, néanmoins, d'avoir à mes côtés, quoique pas géographiquement, mais Nathalie Pinette de la maison des sciences de l'Homme de, de Bordeaux, donc, où nous avons nos bureaux d'ailleurs qui va m'accompagner aussi pour une alternance vocale dans cette modération, dans la modération de cette matinée, si riche. Donc merci Nathalie d'avoir accepté d'assurer de, de, la modération. Alors, pour l'instant, c'est moi qui ai le plaisir d'ouvrir les allocutions institutionnelles et d'inviter M. Christian Angot, représentant du directeur de la francophonie économique et numérique de l'EIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour une, une allocution euh, d'ouverture. Merci. Merci. M. le Président de l'Observatoire européen du multilinguisme, Monsieur le vice-président de la région aquitaine, en charge de l'enseignement supérieur de la recherche. Mesdames et messieurs les vice-présidents recherche et les représentants des universités de Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Haut et Poitiers, membres du réseau néo-quitain de recherche sur les francophonies. Monsieur le président de l'académie des sciences d'outre-mer, administrateur de l'université de Saint-Gord d'Alexandrie. Monsieur le coordinateur scientifique du réseau francophonéa, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être parmi vous à l'occasion de ce lancement officiel et de prononcer le mot du directeur de la francophonie économique et numérique de l'OIF, Henri Manceau, qui a été empêché par une autre mission fixée aux mêmes dates. Au nom de l'Organisation internationale de la francophonie, je voudrais remercier le réseau néo-aquitain de recherche sur les francophonies pour son invitation à participer à cet événement en présentiel. Il s'agit d'une belle occasion de nous réunir ici, dans l'hôtel de région de Bordeaux, je saisis également l'occasion de ce lancement officiel pour saluer la double démarche territoriale et internationale qui caractérise les missions de Francophonia, sont animées par des valeurs d'ouverture aux monde francophones, dans sa pluralité, et de coopération interuniversitaire dans le partage de la langue française. Francophonia se donne pour objectif de structurer en réseau la recherche en Nouvelle-Aquitaine autour des enjeux francophones, en produisant et diffusant des connaissances scientifiques autour des francophonies, ainsi qu'ensuite l'internationalisation de la recherche des acteurs universitaires impliqués dans les travaux sur ces sujets. A cet égard, le réseau néo-quitain de recherche sur les francophonies élargit le cercle des initiatives universitaires qui font de la francophonie et d'espace espaces francophones dans sa diversité, leur objet d'étude. Je pense notamment à l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, au Cef, à Québec, à l'Observatoire de la francophonie économique, au fait à Montréal, ou bien encore aux chaires de recherche créées à l'initiative de ou en partenariat avec l'AUF ou l'Université Saint-Gord d'Alexandrie. Comme vous le savez, l'OIF incarne la dimension intergouvernementale de la francophonie institutionnelle. Créée en 1970 à Niamey, l'organisation apporte à ses 54 États gouvernements membres un appui dans l'élaboration ou la consolidation de leurs politiques et mène des actions politiques internationales et de coopération multilatérale en matière de diversité culturelle et linguistique, de paix, démocratie et droits de l'homme, d'éducation et de formation, d'économie, de numérique et de développement durable. Dans l'exercice de ces missions, l'OIF contribue également, en complémentarité avec le monde académique, à une meilleure compréhension des enjeux, richesses et défis de l'espace francophone dans sa diversité. Ainsi, pour guider son action et éclairer celle des décideurs de l'espace francophone, l'organisation initie, soutient et publie des rapports, études et guides dans l'espace francophone en mobilisant des chercheurs universitaires et des experts praticiens du domaine. Pour mémoire, la dernière étude en date, soutenue par la Direction de la francophonie économique et numérique de l'OIF, s'intitule « Crise de la Covid-19 et fractures numériques dans l'espace francophone, renforcer l'inclusion et la souveraineté numérique pour une plus grande résilience ». Pour conclure, je me joins au vœu de plein succès du directeur de la francophonie économique et numérique pour ce réseau naissant. L'Organisation internationale de la francophonie sera extrêmement attentive aux résultats des travaux de recherche de francophonéa, notamment ceux portant sur les francophonies numériques. C'est avec intérêt que nous prendrons connaissance de vos futures publications. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Christian Rambeau et euh, pour cette euh, ouverture et ses souhaits. Et euh, Maintenant je passe la parole, j'ai le plaisir de passer la parole à Denis Fada, et, qui a plusieurs casquettes, évidemment, ancien président de l'Académie des sciences d'outre-mer, ancien administrateur de l'Université Saint-Gord d'Alexandrie, un des opérateurs directs de la francophonie institutionnelle, président international de la Renaissance française. Denis, merci d'être là euh, à cette occasion si importante pour nous. Cher Giovanni, vous savez, tout le plaisir que j'ai à me trouver ici aujourd'hui avec vous et je voudrais saluer les, les autorités qui sont ici euh, présentes, les élus et évidemment le représentant de l'Organisation Internationale de la Francophonie et tous mes collègues universitaires le port de porte montagne et des autres universités il y a notamment l'université de Poitiers qui est, qui est représentée et donc je me réjouis de cette présence et de cette diversité vous m'avez demandé de parler de, de la renaissance française je vais le faire brièvement mais si nous voulons parler de de la renaissance française, il nous faut tout d'abord parler de Raymond Poincaré. Et Raymond Poincaré naît en l'est de la France, en Lorraine, en août 1860. Euh, la première des trois guerres ayant opposé la France à l'Allemagne éclate en juillet 1870. Poincaré est élu président de la République française en février 1913, son mandat s'achève en février 1920. Ces quelques dates et faits nous disent à peu près tout de Raymond Poincaré. Il a 10 ans lorsqu'éclate la guerre, la guerre de 1870. Il est témoin de la défaite, la Lorraine est amputée, la frontière avec l'Allemagne est déplacée, il voit arriver en grand nombre les réfugiés d'Alsace et de Moselle, les Optans, comme on les a appelés, et ils découvrent leur détresse. Jusqu'en 1874, il connaît l'occupation prussienne et les humiliations qui l'accompagnent. Il sera marqué, marqué à vie, euh, par ce qu'il a euh, vécu entre 10 et 14 ans. Et cela fera de lui un homme euh, qui sera réellement habité par l'idée de paix. Poincaré est, est vraiment un homme de paix. Républicain convaincu, il veut agir, faire valoir ses idées, ministre de, de, un très grand nombre de reprises. Il sera cinq fois président du Conseil, selon la selon l'appellation de l'époque, c'est-à-dire Premier ministre. Et il sera président du Conseil avant de devenir président de la République et après avoir été président de la République. Et une, une longévité politique au plus haut niveau tout à fait exceptionnelle. Tout à fait exceptionnelle, c'est dire le nom qu'il a laissé dans l'histoire de France. J'ajouterai qu'à 49 ans, il était aussi élu à l'Académie française. Ce qui est peu banal. Poincaré ne voudrait surtout pas la guerre, mais lorsqu'elle éclate, il la fait vraiment. Comme on dit aujourd'hui, il fait le job. Hein il la fait vraiment, il se dépasse sans compter, il est sur les, sur les champs de bataille. Euh, mais s'il le fait, il, euh, il n'en demeure pas moins obsédé par la construction de la paix. Pour lui, il faut, il faut gagner la paix. Il ne parle pas de gagner la guerre. Il faut gagner la paix et reconquérir les cœurs dans les territoires libérés. Il faut dire que depuis à peu près 50 ans, l'Alsace et la Moselle sont devenus des... Des régions de langue allemande et de culture allemande où parler français était, était devenu interdit. Dès la fin de 14 et début de 1915, un petit groupe se constitue autour de, de Poincaré. Ce petit groupe réfléchit déjà à la reconstruction dans les zones libérées et à l'édification d'une paix durable entre les peuples. Un carré indiscutablement, est un visionnaire. Il est un visionnaire et pour lui, la victoire n'est pas une fin en soi. Il veut bâtir une paix durable entre la France et l'Allemagne et bien au-delà. Et il faut donc, selon sa formule, vaincre sans humilier. Et ce qu'il ce qu fera, qu'il s'opposera à Clémenceau. Ce, son président du conseil qui, lui, euh, voulait euh, vraiment faire la guerre euh, au maximum et, et ne rien laisser à la nuit. Et donc des façons de voir euh, très différentes, ce qui n'a pas empêché qu'ils ont travaillé euh, très, très bien ensemble, très intelligents. Et l'outil qu'il lui faut pour reconquérir les cœurs et faire de nouveau rayonner la langue et la culture française pour œuvrer à la paix, c'est la Renaissance française. Ils la fonde en 1915, ces statuts sont déposés au début du mois d'avril 1916, ce qui est absolument ahurissant On est là, on est là dans la période où commence où l'offensive allemande contre Verdun vient de s'engager. On, on est surpris de voir combien ces hommes ont, ont continué à avancer dans une période absolument épouvantable. Et une persévérance extraordinaire. Et Poincaré place la Renaissance française sous le haut patronage du président de la République. Elle l'est toujours. Et à l'expiration de son mandat, il en sera son premier président d'honneur, bien que bien plus tard, ce seront Maurice Schumann, Madame Simone Veil jusqu'à jusqu sa mort, et aujourd'hui le chancelier Gabriel de Breuil de l'Académie française. Établissement d'utilité publique à vocation internationale, la Renaissance française sera autorisée à accorder des distinctions. On est là dans l'esprit de, de, de la guerre. Elle sera aussi placée sous le patronage de quatre autres ministres, ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense et de l'Éducation nationale. Ces patronages indiquent bien l'esprit dans lequel notre institution s'est édifiée. Poincaré a confié deux missions à la Renaissance française. Apporter de nouveau la langue et la culture française aux régions libérées et contribuer à l'édification de la paix et à sa pérennisation en Europe et au-delà. La Renaissance française constitue la première initiative francophone. Dès sa fondation, elle intervient avec succès en Alsace et en Lorraine, et une fois la guerre terminée, dès le début de l'année 19, la Renaissance française tisse des liens en Allemagne, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, en Yougoslavie, et déjà au Liban et en Égypte. Donc, tout au début des années 20. De nos jours, elle continue d'agir pour la paix par la diffusion du savoir et de la culture, la protection des patrimoines et de l'environnement, la mise en valeur des cultures régionales et locales, la promotion des métiers d'art, l'aide aux communautés francophones dispersées et aux minorités linguistiques, ceci dans un esprit de dialogue, d'échange et de partage avec les autres cultures. Sur tous les continents, les délégations de la Renaissance française s'attachent à faire rencontrer la culture française et francophone et la culture de l'ensemble du monde francophone euh, avec celle du pays où ces où délégations opèrent. Et elles sont aussi à mettre en valeur et à faire mieux connaître la culture du pays dans laquelle une délégation est installée. <rire> Car je tiens à le, à le souligner et à le souligner Très, très fort. si elle participe au rayonnement de la langue française et de la et de la de la culture de l'ensemble du monde francophone, la Renaissance française ne se veut en rivalité avec aucune autre langue et aucune autre culture. Ce n'est pas une question de rivalité avec d'autres langues et d'autres cultures absolument. Pas. Toutes ces initiatives visent à rapprocher les êtres et à organiser des coopérations. C'est ce qu'elle fait, notamment dans le domaine universitaire, dans, dans le cadre d'accords avec des fondations et des universités, et aussi dans le cadre du cercle universitaire international francophone, le cuif de la Renaissance française, qui vise à mettre en contact dans le monde entier des universitaires de toutes disciplines, d'organiser des rapprochements et de susciter des projets communs communs et interdisciplinaires c'est ce qu'elle fait aussi d'ailleurs dans le domaine littéraire chaque année elle remet différents prix et notamment le prix littéraire de la Renaissance française dont le jury est actuellement présidé par l'académicien Daniel Rondeau qui couronne une œuvre en français d'un auteur dont dont le français n'est pas la langue maternelle. Que dire Notre fondateur a placé une grande confiance dans la Renaissance française. Je crois qu'en 107 années, notre institution n'a jamais trahi cette confiance qu'il qu a mise en elle. Je vous remercie. Merci Denis Fada pour cette présentation de la Renaissance Française. Vous avez compris, on est là aussi pour rencontrer et nouer des, des relations institutionnelles. Et, euh, et donc euh, après l'OIF, on a entendu un autre acteur majeur de la francophonie. Hein, je dis francophonie, après tout à l'heure, on verra pourquoi on a choisi le F minuscule et le S du pluriel donc une vision multiple euh, et, et, et M. Fadda en parlera par ailleurs tout à l'heure dans la conférence d'ouverture maintenant j'ai le plaisir de euh, de donner la parole à Christian Tremblay euh, le président de l'OEP l'Observatoire Européen du Plurilinguisme euh, qui a été également invité parce que euh, bon, vous, vous verrez vous l'entendrez parmi les missions de, de cet observatoire il y a plusieurs jeux plusieurs points de, de, de contact et, et j'espère aussi qu'ils qui vont se traduire en une forme de coopération avec les axes de notre réseau francophonien. Merci, merci Christian. Merci Giovanni, Oui, effectivement, merci d'abord pour ce, ce, ce, ce début très brillant sur la route française, le fait qu'elle n'est en opposition avec personne. C'est une difficulté à comprendre. Hein. Et, et merci beaucoup pour l'invitation, parce que vous allez, sans doute découvrir dans les quelques mots que j'ai vais effectivement, je dirais peut-être pas la filiation, mais en tout cas, en tout cas la, la, la proximité euh, intellectuelle entre euh, ce que fait depuis 2005 euh, l'Observatoire européen du colonialisme et cette merveilleuse initiative euh, du réseau francophonien. Donc, quelques rappels pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tout le monde ne connaît pas l'Observatoire, donc quelques rappels sur l'Observatoire, qui est né en, en 2005 euh, dans un contexte historique euh, qu'il faut euh, en deux mots décrire. C'était une période où euh, l'Union européenne intégrait euh, une dizaine de, de, de nouveaux membres euh, venant de la dislocation du bloc euh, euh, soviétique et en fait en quelques années de négociation euh, l'équilibre linguistique de l'Union européenne s'est complètement euh, bouleversé euh, encore en 1995 euh, bon, le français représentait 34 à 40% de, de, de, ce qui, de ce qui était produit par l'Union européenne mais l'allemand était extrêmement présent aussi 20 à 25%, et l'anglais, bien sûr, euh, avec à peu près l'équivalent du, du, du français. Et il y avait aussi d'autres langues moins représentées, mais qui, qui, qui étaient quand même utilisées comme l'italien. Et donc, euh, à ce moment-là, nous avons constaté, nous avons vu là-dedans une sorte d'atteinte à la diversité euh, sous couvert de pragmatisme. Voilà, je résume. Tout euh, l'initiative qui a consisté à, à, à créer les. Lancé les premières assises européennes du plurilinguisme. Et les assises sont une manifestation basique, je dirais basique au sens fondamental euh, du terme que l'on réitère tous les trois ans. Et, et donc les premières ont tenu lieu à Paris. On a, on a élaboré la, la charte européenne du plurilinguisme. Et, et trois ans plus tard, on, on tenait les deuxièmes assises à Berlin. Vous voyez tout de suite la force des symboles. Et euh, pour proclamer la, la, la, la charte européenne du, du plurilinguisme. Et trois ans plus tard, on faisait les troisièmes assises à Rome et euh, sur euh, le, le, le, thème, le thème de la, de, de la frontière. Hein, donc on disait le, « Les langues sans frontières euh, de point le plurilinguisme ». C'est pour dire que la langue c'est à la fois, c'est comme une porte, elle est à la fois ouverte et fermée donc euh, elle est, bah, sa vocation n'est pas de rester fermée, c'est de s'ouvrir aussi autant, autant, autant que possible. Et le plurilinguisme, c'est justement le moyen de permettre les circulations de langue, de langue à langue. Les quatrièmes assises ont lieu à, à, à, à Bruxelles sur le thème de la créativité. Euh, J'ai noté que dans les thèmes de, de, de Francophonie, que je ne vais pas avoir le temps de commenter chacun, mais que la créativité, la culture est quelque chose d'assez fondamental. Et c'est tellement, c'est tellement euh, fondamental que, en fait, si on veut promouvoir une langue, c'est pas donc forcément de la défendre, mais en la promouvant, on la défend. Euh, euh, en fait, c'est surtout en l'employant, en l'utilisant euh, et en produisant dans la langue que l'on euh, sur la, la, meilleure, la meilleure promotion. Euh, donc c'était le thème de la créativité. Et euh, les trois, quinze, cinquièmes assises, c'était à Bucarest. Euh, et là, c'était les, les, les, les langues et le plurilinguisme dans le développement durable. Il nous semblait que le développement durable faisait la part un peu faible à la question des, des langues, et l'UNESCO avait rappelé que la diversité linguistique était à mettre sur le même plan que la diversité euh, biologique. Euh, et puis les prochaines assises, puisque il y a les sixièmes assises qui sont en train de se préciser et qui auront lieu à Cadix, et sur un thème qui est d'une actualité brûlante, hein, puisque c'est le thème de la diversité euh, et de l'universalité. Il y a le « et », bon, on a hésité sur le « et », etc. En réalité, euh, le thème devrait être euh, la diversité dans l'universalité. Alors là, bon, on ne va pas rentrer dans un débat philosophique, mais vous avez tout de suite la nuance qu'il y a entre le « et » et le « dans ». Voilà. Donc, voilà. Pour... Et puis, je n'ai pas, pas tout dit, mais enfin, bon, j'ai presque dit l'essentiel. Il faut savoir que l'Observatoire... Euh, tient à un site internet hein, qui est alimenté de manière euh, absolument, absolument euh, régulière, qu'il y a une lettre qui paraît une lettre d'information qui paraît tous les, tous les, deux, tous les trois mois euh, tous les deux ou trois mois, euh, et que l'OEP a créé aussi une petite librairie, euh, qui est une maison d'édition, dans laquelle on publie euh, un certain nombre d'ouvrages, notamment des actes de colloque, mais pas seulement. Euh, sous l'intitulé collection plurilinguisme actuellement il y a déjà 20 ouvrages qui, viennent de... qui ont été publiés en 5 ans le dernier étant l'impératif plurilinguisme voilà et deux mots, deux mots pour euh, terminer euh, pour dire que l'observatoire est en, en relation avec euh, autant d'acteurs que possible dans le domaine du plurilinguisme et c'est une justification forte de, de ma présence euh, ici euh, et que dans les dernières réalisations ou plutôt euh, réalisations en cours il y a l'observatoire euh, du plurilinguisme africain euh, dont nous avons euh, porté les bases euh, en décembre dernier à l'initiative d'équipe euh, euh, sénégalaise, euh, entourée de partenaires euh, dans différents pays de, de, de subsaharienne, euh, et que cet observatoire a comme vocation de développer euh, en Afrique, un, en prolongement d'ailleurs de, de, de travaux qui ont été euh, initiés par le, euh, par le IEF euh, de développer euh, l'enseignement bi-plurilingue, dans le respect donc, des langues et des cultures. Euh, le, local euh, et tout ça aussi au bénéfice aussi du français puisque euh, si on veut améliorer les performances euh, des de systèmes éducatifs dans le domaine de l'apprentissage du français il faut surtout ne pas euh, négliger l'utilisation des, des langues locales et en utilisant les langues locales pour l'apprentissage du français bien évidemment il faut décrire et construire aussi de développer l'enseignement dans, dans, dans ces langues, alors description des langues, alors il y a plein d'ateliers qui sont déjà en train de travailler, dans le domaine de la description des langues, dans le domaine de la didactique et de la production de supports pédagogiques, dans le domaine de la terminologie, euh, de, de la formation, bien évidemment, il faut former il faut former des enseignants et former des formateurs, etc., etc. Voilà, donc euh, il y a beaucoup de travail, donc je, je souhaite à, à Francofonéa.. D Un, un brillant développement. Et voilà, je vous remercie. Merci, merci, merci Christian Tremblay. Je pense que parmi dans la salle, plusieurs collègues non, ont pris merci. des notes parce qu'effectivement les les thèmes, ne serait -ce que les thèmes des assises que tu as évoqués, euh, dialogue très clairement avec les axes de notre réseau francophonéen. Je rappelle que dans la midi il y aura des ateliers, puisque les collègues euh, qui forment les, les équipes, les sous-équipes, les équipes, des différents axes vont pouvoir enfin se rencontrer euh, en présentiel et vont travailler. Et par la suite, on pourra, dans les réunions ultérieures, éventuellement inviter, euh, pourquoi pas, qui Tremblay et les autres euh, intervenants d'aujourd'hui pour avancer dans des dossiers spécifiques. Bon, maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole pour clore cette session de l'allocution institutionnelle à Gérard Blanchard, tout le monde connaît, suppose, oh, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, à qui nous devons cette initiative, à ce, à la création de ce dispositif. Merci, Gérard. Merci bien, messieurs les présidents, euh, monsieur le représentant de l'OIF, monsieur le coordinateur du, du réseau, mesdames et messieurs les vice-présidentes et vice-présidents des, des six universités de la région. Toutes les universités sont, sont rassemblées aujourd'hui puis bien sûr très chers très cher collègues. Alors je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui et de, de vous voir rassembler ici à, à l'Hôtel de Région. Je pense que c'est un symbole fort et, et, et vraiment très, très intéressant. Je ne vais pas vous parler de, des francophonies, évidemment. Il y a, a d'éminents spécialistes. Vous êtes d'éminents spécialistes de cette question, ce qui n'est pas mon cas. J'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous parler du dispositif justement, qui nous, qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est-à-dire ces fameux réseaux de recherche. Essayez d'ailleurs, je vais pas être très long parce que je vais respecter l'horaire, mais essayer de leur positionner un petit peu dans la, dans la politique que nous menons pour que vous compreniez bien à quoi ça sert et ce que vous pouvez y faire. Voilà, et ça je pense que c'est un, un point important. Alors la première chose c'est rappeler que les régions euh, sont compétentes en matière d'enseignement supérieur de recherche, ça veut dire qu'on est autorisé à engager des financements pour accompagner les acteurs de la recherche, de l'enseignement supérieur. Ça que je pense que ça... Alors compétence, ça veut dire qu'on peut vous accompagner budgétairement, mais on n'a aucune décision à prendre, c'est-à-dire en dehors des décisions d'engager des financements. Vous savez que l'enseignement supérieur et la recherche c'est une prérogative de l'état en france mais évidemment nous pouvons nous engager assez fortement et notre rôle alors on est on est dit chef de file des collectivités territoriales ça veut dire que on n'a aucune autorité hiérarchique hein, je vous rassure. on a la responsabilité de travailler avec les autres collectivités qui veulent bien s'engager aussi à nos côtés à vos côtés pour élaborer des politiques et puis des, des, des dispositifs d'accompagnement et de financement de la recherche donc on travaille avec les départements et beaucoup avec les, ce qu'on appelle les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, qui développent de plus en plus des vraies politiques de recherche et dégagent des moyens. Donc on essaye de faire en sorte de bien s'articuler et de vous accompagner euh, au mieux. Donc ça, je pense que c'est un point important. Et bien entendu, étant compétent dans le domaine, on essaye de travailler au plus près des établissements d'enseignement supérieur, les universités, les écoles, les organismes de recherche, voilà, et euh, d'entretenir des, euh, des liens forts. Ce qui veut dire qu'on a développé. Euh, euh, un certain... Alors, on a une stratégie. Notre stratégie, elle a été rédigée il y a déjà quelques temps, hein, dans notre mandat régional précédent. On l'a voté par l'Assemblée régionale, euh, c'était début 2018. Ça s'appelle le schéma régional de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Ce n'est pas très original, mais bon, c'est précis. On a cinq grandes ambitions, je ne vais pas vous en parler, mais il y en a deux qui nous concernent directement ici. La première, c'est qu'on euh, vise à renforcer la recherche dans notre région. Voilà. On s'est rendu compte que finalement, malgré les efforts importants que fait notre région Nouvelle-Aquitaine, et ça c'est dû à notre président qui depuis bien longtemps a compris l'importance de la recherche pour la société, eh bien on s'aperçoit que la dépense, ce qu'on appelle la dépense intérieure recherche et développement en Nouvelle-Aquitaine, est inférieure à la moyenne nationale. C'est dû à deux raisons principales. La première raison, c'est qu'on est une des régions, il y a deux régions en France comme ça, où euh, l'implication du privé est inférieure à celle des administrations. Alors, l'administration, c'est vous, c'est vous, hein. voilà, c'est-à-dire le, le public, donc, euh, même si on est, on est une région industrielle. Et la deuxième chose, c'est que pour des raisons qui sont plutôt historiques, il y a un déficit d'implication des organismes de recherche dans nos universités, dans nos laboratoires. Ce qui fait que la masse arrière est beaucoup plus faible, et donc, évidemment, D'où le fait qu'on ait, qu ait choisi comme ambition de renforcer le potentiel, voilà, donc avec des projets de recherche, en essayant de faire venir les chercheurs, on a, on a des dispositifs pour ça. Euh, et puis euh, l'autre point important, c'est d'essayer de faire travailler les chercheurs ensemble. Et là, j'en arrive évidemment à ce dispositif, les réseaux régionaux de recherche. Alors, je ne sais pas si on a inventé, en tout cas, on a voulu mettre en place euh, des, des regroupements de chercheuses et de chercheurs pluridisciplinaires. Et ça, on y tient beaucoup. On est convaincu que c'est au croisement des regards, des disciplines, qu'émergent des choses nouvelles, des étincelles, des envies de faire. Euh, et puis, en coopération. Voilà, vous savez, c'est pas où je vais expliquer ça, le monde, la recherche a fortement évolué à travers les appels à projets, beaucoup de compétitions, euh, tout le temps pour réfléchir ensemble. Et donc l'idée, c'est ça, pluridisciplinarité, coopération sur un espace régional, parce qu'on veut aussi avoir une, une, une politique régionale. Et, et l'idée, c'est que sur ces collectifs qui se constituent, euh, on ait une capacité à mobiliser une communauté de l'expertise, essayer si de vous intéresser aussi aux questions de politique publique que nous avons apportées, nous, et d'autres collectivités. Donc ça, je pense que c'est un, un, un point euh, extrêmement euh, important. Donc on a décidé de créer ces réseaux. Euh, L'idée, euh, c'est aussi de cibler, qui sont recherches, bien entendu, mais qui sont des enjeux de société, des défis sociétaux qui se présentent à nous. Ça, je pense que c'est important. Tous les réseaux ont été créés, qu'ils relèvent, du, de, par exemple, les francophonie ici, euh, qui relèvent de l'environnement, qui relèvent de questions plus technologiques ou des domaines de la santé, sont tous des, des réseaux qui ont été constitués d'abord en identifiant une question, un défi sociétal et en remontant, on essaye, alors, soit à notre initiative c'est un petit peu le cas ici je crois, soit euh, en répondant euh, à la demande d'établissements ou de chercheurs, on a des collectifs de chercheurs parfois qui viennent, de trois chercheurs, en y disant sur ce sujet qui intéresse la région, oui on est capable de monter quelque chose et voilà, donc, donc on essaie. Alors, ces réseaux, finalement, c'est de la recherche, donc ça ressemble des chercheurs, mais l'attente, c'est aussi de rejoindre les, les, les, comment dire, les centres d'intérêt de la région, c'est-à-dire créer de la connaissance et faire en sorte que cette connaissance, elle soit transférée vers la société. Voilà. Alors, selon les réseaux, selon les sujets, le transfert va prendre des formes différentes. Quand on est dans des domaines technologiques, on pense au transfert de technologie vers les entreprises. Là, on est sur le développement économique, la création d'emplois. Et puis, sur d'autres sujets... Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de transfert de technologie, mais il y a une idée extrêmement importante, c'est comment ressourcer les politiques publiques. Et vous faites partie, créer de la connaissance, il y a la dimension intellectuelle, la dimension culturelle, qui est absolument indiscutable, indéniable, mais nous, euh, c'est ce, le sujet des francophonies de la francophonie, ça dépend de qui, euh, qui en parle, vous parlez ici des francophonies, alors à la région on parle de la francophonie. Euh, en tout cas, c'est une, une politique publique de la région. La francophonie, la question du plurilinguisme, la culture, le patrimoine, tout ça sont des choses extrêmement importantes. Voilà. Et donc on attend aussi du ressourcement, euh, du ressourcement scientifique pour éclairer, pour aider à la définition de politique publique. Voilà. Je pense que c'est vraiment les points que je voulais mettre en avant. Et puis vous dire aussi que ce, ce, ce collectif que vous avez constitué, évidemment, il est là pour nous pour structurer la recherche, j'ai vu que c'est le cas pour faire émerger des grandes idées, et puis vous avez une fonction peut-être incubateur à projet de recherche, voilà. c'est-à-dire imaginer des projets de recherche, alors si possible pluridisciplinaire, si possible faisant travailler les gens de Bordeaux-Montagne et les autres universités, alors, on, rêve un petit peu, on rêve un petit peu de ça, et vous pourrez venir nous voir et faire des propositions, et utiliser par exemple l'appel à projet de recherche, euh, je crois que c'est le cas. Hein. Euh, je, Yael m'a fait une liste un petit peu de, des projets existants ou en cours d'évaluation. Et puis on a d'autres dispositifs comme les chaires d'excellence. On finance des chaires. Là, c'est donner un de bon booster à un sujet de recherche quelque part. Et il me semble que l'espace des réseaux, c'est l'espace parfait, parce que vous allez croiser, pour nous dire, bien là, il faudrait un petit coup de pouce à un moment donné. On est là pour ça, alors évidemment, il y a un cahier des charges, et puis les collègues de la direction de recherche euh, travaillent de manière euh, précise avec vous là-dessus. Voilà. Mais c'est le message que je voulais, euh, que je voulais vous donner, que je vous dire que je suis très heureux de voir ce réseau sur les francophonies. Euh, il y a... Alors, on a eu une réunion hier, Inter-Réseau, que, que vous avez, avez mentionnée, euh, et, et c'était vraiment très intéressant euh, de, de voir un petit peu tous ces échanges sur ces, ces différentes questions j'en profite d'ailleurs pour remercier encore Yann, parce qu'on va beaucoup le remercier aujourd'hui mais c'est lui qui organisé ça aussi hier et, alors j'ai n'étais qu'au début mais les retours que j'ai sont extrêmement positifs donc, euh, voilà. donc euh, voilà un petit peu quelles sont, euh, quelles sont nos attentes et puis bah, je, vous souhaite, euh, bah, je vous souhaite bon travail pour la suite merci beaucoup